Petit tutoriel sur comment utiliser GarageBand avec iPad. Donc, je suis dans GarageBand, j'appuie sur « Plus » ici en haut à droite pour pouvoir commencer mon enregistrement audio. Donc, vous avez plusieurs options ici, donc euh, des options essentiellement d'instruments de musique, mais nous, euh, nous allons utiliser « Enregistreur audio ». Ici, ben, moi, je tombe sur « Studio », mais vous avez aussi l'interface amusante là, qui vous permet d'avoir des sons avec des effets, mais on va rester dans « Studio ». À gauche, vous avez l'entrée euh, sonore, donc il faut s'assurer que le son ne soit pas trop élevé, donc on faut rester euh, justement dans les, le vert ici pour pouvoir avoir un son de qualité. Une fois que je suis prêt, ben, je vais cliquer sur le bouton rouge pour « Enregistrer ». Donc, je suis maintenant prêt. Donc, bienvenue sur cette balado sur GarageBand avec iPad. J'appuie sur le bouton Stop pour arrêter l'enregistrement. Pour pouvoir ensuite modifier ou mixer euh, ma balado, ben, je peux je vais cliquer sur le bouton ici en haut à gauche. Donc, une fois dans l'interface de mixage, je peux écouter donc, je suis prêt, donc... ma production. Je peux aussi... Supprimer le début qui n'est euh, pas bon et aussi réduire la fin comme ceci. Donc, ensuite, je pourrais ajouter un jingle sonore. Donc, j'ai un bouton en haut à droite qui me permet d'accéder aux sons qui sont disponibles sur votre iPad. Donc, je vais aller chercher un son que je vais glisser et déposer. Je peux réécouter mon produit. Bienvenue sur cette belle sur GarageBand avec elle. Donc, je pourrais aussi me dire, ben le, euh, le son du piano est un peu fort quand ma voix embarque. Donc, pour réduire le son euh, comme tel, avant, je vais juste réduire la longueur euh, de la musique parce que je n'aurai pas besoin d'autant de, de temps. Euh, je vais cliquer sur « Piano ». En cliquant sur « Piano », je vois que je peux cliquer sur « Automatisation ». Pour jouer avec le niveau sonore du piano, on prend notre main gauche et on garde le doigt enfoncé sur le crayon pour que ça soit rouge. Et avec la main droite, bien, on va identifier des points sur la piste musicale qui va pouvoir justement me servir à ajuster le niveau sonore. Je relâche le crayon avec ma main gauche et je vais ajuster la piste de son pour que... Euh, elle soit euh, moins euh, forte quand la voix embarque et reprenne progressivement euh, quand euh, je vais arrêter de parler. Donc, il faut retenir que quand c'est sélectionné, c'est blanc euh, pour pouvoir modifier les différents segments. Une fois que c'est terminé, je fais OK. Je peux écouter. Bienvenue sur cette balado sur GarageBand avec iPad. Donc maintenant que ma balado est terminée, je veux l'exporter en cliquant sur le fichier en haut à gauche, ce qui va me ramener à mon interface de départ. Je vais pouvoir appuyer longuement sur mon fichier pour pouvoir ensuite cliquer sur « Partager ». Cliquer sur « morceau. Ça, ici, c'est euh, les éléments euh, généraux euh, de ma bande-son. Donc, je vais cliquer sur partager ensuite. Je pourrais l'envoyer vers mon ordinateur, mais ce que je vais faire, c'est l'envoyer euh, sur l'iPad. Donc, je vais cliquer ouvrir dans, ce qui va me permettre d'accéder au répertoire euh, documents de euh, mon iPad. Donc, je pourrais aussi l'enregistrer sur le disque ou sur OneDrive, on le voit ici. Donc, je vais. Enregistré dans fichier, je me suis créé un répertoire balado euh, et je vais faire enregistrer et mon balado est enregistré.